Passons maintenant au cas de l'extracteur à courant croisé. On va commencer par expliquer le principe de cet extracteur et écrire les bilans correspondants. Alors, ici j'ai représenté finalement l'équivalent de notre extracteur simple précédent. On retrouve la solution d'alimentation avec un débit total LA et un titre en soluté XA. Le solvant, avec son débit VA et son titre YA, qui sera nul si le solvant est pur. Et donc, on va alimenter notre extracteur, notre extracteur numéro 1. Et il va sortir de cet extracteur numéro 1 un premier raffinat avec un débit L1 et un titre X1, et un premier extrait avec un débit V1 et un titre Y1. L'idée, c'est que, ben, bien souvent, le titre X1 que l'on obtient ici, mais il n'est pas suffisamment faible. On voudrait pouvoir épurer davantage notre solution. Donc, eh bien, on va tout simplement se dire, on rajoute un extracteur supplémentaire pour traiter finalement ce nouveau, euh, ce nouveau débit. Donc, il va y avoir, après cet extracteur numéro 2, eh bien, un deuxième raffinat avec un débit L2, un titre X2. On va avoir alimenté notre extracteur numéro 2 avec du solvant frais, donc avec un débit qui est une fraction du débit total qu'on a ici. Donc C'était aussi ce qu'on avait écrit ici, en réalité. Et puis, donc on va récupérer un deuxième extrait avec son débit et son titre. Et ainsi de suite, on va pouvoir répéter plusieurs étages jusqu'à ce que l'on obtienne finalement au niveau de notre raffinat le titre que l'on souhaite, le plus faible que l'on souhaite. Donc, on va avoir comme ça plusieurs étages qui vont se succéder. Donc, avec évidemment les notations, vous avez compris comment ça fonctionne. En réalité, en fait, à chaque fois qu'on a le numéro de l'extracteur, eh ce sont les indices que l'on va trouver sur les débits et les titres du raffinat et de l'extrait, et aussi sur le débit de solvant qui alimente cet extracteur. Alors... L'ensemble le, des extraits que l'on va récupérer sur chacun des extracteurs. Alors, parfois, on pourra avoir envie de les utiliser séparément, mais la plupart du temps, on va les rassembler. Et donc, on va avoir un extrait euh, qui est la somme de tous les extraits des différents extracteurs. Donc, finalement, on va avoir euh, le volume V qui est la somme de V1 plus V2, et etc. Et puis, euh, le titre Y, qui est la moyenne, pondérée par les différents débits V1, V2, et ainsi de suite, des différents titres Y1, Y2, etc. Alors, on va pouvoir écrire le bilan global sur l'ensemble de l'extracteur, donc, en fait, sur tous ces différents étages, ces N étages d'extracteurs, et on va à nouveau se placer dans le cas d'un régime permanent. Donc, finalement, qu'est-ce qui rentre dans notre système Si on regarde les choses de manière macroscopique, eh bien, on a... La solution avec son débit total LA et le solvant avec son débit total VA. Et qu'est-ce qui sort dans l'ensemble eh bien, C'est le raffinat final qu'on a ici avec son débit LN et puis l'extrait qui est la somme de tous les extraits qu'on a récupérés avec son débit grand V. On va pouvoir aussi euh, écrire le bilan en soluté toujours sur cet ensemble d'extracteurs et toujours en régime permanent. Donc, ben, vous vous en doutez, on va écrire que xa la plus ya est égal à xn ln plus yv. On va pouvoir maintenant que l'on a écrit ces bilans, passer à l'étude de la représentation graphique du fonctionnement de notre extracteur à courant croisé.